Ça nous est tous arrivé en tant que survivants de forcer une action pour atteindre un objectif alors que le tueur est présent. La plus grande des difficultés, c'est de jauger l'échelle de danger et de faire en sorte à ce que ça ne mette pas le groupe en difficulté. D'après moi, vous pouvez courir le risque de forcer une action lorsque derrière vous pouvez rattraper le coup. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, pour ma part, c'est un mélange d'instinct et de perque et de capacité à mener en bateau le tueur. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un risque que vous courez. En France, Toulouse c'est un truc qui marche bien. Tout ce qui est Belle Époque, euh... ah, ça dépend des pays. J'insiste bien hein, sur le côté euh, euh, sur le côté euh, Toulouse. Pourquoi C'est parce que selon les pays, il y a une... Merci beaucoup, Lisania. Il y a certains pays qui sont plus influencés d'autres par exemple en espagne en espagne les joueurs sont à fond dans tout ce qui touche à euh, euh, au jdr type religieux vraiment et ils sont à bloc là dessus donc c'est un truc qui leur parle assez bien tout ce qui est euh, tout ce qui est religieux l'arrêt, par exemple, c'est un... C'est un JDR euh, espagnol, qui en fonction du contexte hein, hispanique, qui, euh, qui... vraiment a une, une influence majeure. C'est bien, ça. Hop, ouais. Et en France, en France, on est très fan de tout ce qui est... Euh, tout ce qui est METFAN. Non, en France, il y a une grosse résurgence euh, je conseille avec star frontier dd1 dd1 dd1 tu te rends compte tu dis dd1 tu te rends compte mitran tu dis donjon dragon 1 tu te rends compte quel dinguerie là, Hop là. pour Stigma. <rire> joli cette arme. Bah ok. Et ils vont par là bas j'ai l'impression. C'est vrai qu'elle est jolie cette arme. J'ai entendu quelqu'un Voilà Vu, je vous ai vu, oh là là. Mais pourquoi Sachant qu'il y a la deuxième. Hein. Par à gauche, par à droite. Vas-y, attention au piège. 3, 2, 1, pas facec. Eh Et... Bah, quand même hein. J'ai pas fait le tour pour rien là. voilà l'autre va. Ok. J'espère que ça va produire un ralentissement là. Oh non Voilà, ça c'est bien, c'est sûr. C'est bien. Salut Bentham. C'est d'autres joueurs. On a un autre personnage là. On a quelqu'un qui est là. Hmm. Et donc oui, totalement. On a.. Euh on a ce genre d'influence. Ah. En France. En plus du médial fantastique. Ça fait plaisir ça. Hein bah tu vas te faire libérer, t'es pas tout seul. Hein non, t'es pas tout seul, hein c'est ça que tu fais. Mmh. Ouais, tu t'es pris ce piège là. Le de pour rien Ah, droite. Bah... Eh bah ben alors Quel dinguerie Oh Mais c'est refou ça Waouh Ce ninja Respect total non, Jamais décroché, il a créé sa propre maison d'édition et depuis là, a lancé plusieurs GR. Ah non, et David... <coughs> <coughs> Pardon. Je meurs de décès. <coughs> Hop hein. Ok. Mais du coup il a lancé. Oh, bah ouais. Bah à l'aide pour rien. Ah y'a rien, c'est bien, c'est bien c'est y'a rien, rien là-bas. C'est elle, c'est elle. C'est elle là. Vas-y, je vais bien rigoler là. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Ah, franchement, il joue bien, il joue bien. Non. Qu'est-ce que tu fais ah, Ok. Ah, si tu vas l'autre côté et que tu te tournes, je rigole. Même là, même là, c'est pas grave. Attention. Ah ok. elle ah, se bouger un peu là. Ah, les grideurs Ah, les grides On va en face là. Ouais. Il y a... Bah ouais. Oh, ok. Voilà. Bah ouais. Franchement, ils ont tellement forcé les moteurs. Ah, attention, on te piège. Bah ouais. À gauche Voilà, fin du game. Ils doivent se dire, mais... Pourquoi ouais, Franchement, ils doivent se dire, mais attends, mais... Non, mais ils ont forcé le moteur Ils ont grave pris la confiance. Ils ont grave pris la confiance, ils ont forcé les moteurs. Et c'est là en mode, ah oh oui, euh, comme ça, euh, on a des moteurs euh, qui sont tous faits. Ah ouais, trop de confiance. Ils l'ont laissé sur le moteur. Classique.